Écoutez, je crois qu'elle est un peu unique en ce qu'elle s'intéresse à la gouvernance mondiale, vraiment à la gouvernance mondiale, avec une vision qui est vraiment, vraiment universelle et d'un point de vue qui est toujours opérationnel, mais qui est multifactoriel, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a la vision du monde émergent, la vision du monde en développement, la vision des pays avancés. Et donc, il y a une... une tendance à avoir accès à l'universalité des points de vue qui est remarquable, dont je l'ai toujours apprécié et je suis très fidèle. Il y a un ralentissement indéniable, mais le ralentissement se mesure par rapport aux prévisions antérieures. Et donc je crois qu'il ne faut pas pour autant, au moment où nous parlons, vraiment dramatiser. Euh, le FMI prévoit pour le moment 3,2% de croissance réelle de l'économie mondiale. Ça reste non négligeable, 3,2% hein, sur 30 ans, ça multiplie par 3 le produit intérieur brut du monde. Donc ça, ça reste quelque chose d'important. Euh, mais euh, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de risques. Et la matérialisation de ces risques, qui sont à la fois économiques, financiers, dans une très large mesure géostratégique, et qui sont liées aussi aux politiques nouvelles d'un certain nombre de pays avancés comme les états unis mais pas uniquement les états unis tout ça crée un risque de matérialisation, de crise, qui évidemment auront un impact ou auraient un impact important sur l'économie mondiale. Donc il n'y a pas pour le moment autre chose qu'un ralentissement indéniable, provoqué en partie d'ailleurs par les pays avancés, clairement, et notamment les états unis euh, mais euh, il faut rester extrêmement vigilant dans la période présente. On est en négociation permanente sur le plan mondial. Il y a une dérive des continents, la montée en puissance de la Chine, mais pas que de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, du Vietnam, de l'ensemble des pays du monde émergent, euh, qui crée en effet euh, un, une transformation structurelle très importante du monde. Ceci dit, euh, le, la manière, dont les États-Unis gèrent ces négociations commerciales, est tellement erratique, je dirais, tellement imprévisible, qu'elles ajoutent assez considérablement au problème réel qu'il faut de toute manière traiter. Le Brexit est une décision du peuple britannique. Elle est en effet l'expression de ce qu'on appelle le populisme aujourd'hui, c'est-à-dire une réaction à la fois nationaliste, protectionnistes et euh, xénophobes. Euh, tous les pays avancés ont des mouvements de ce genre, des, des, des sensibilités politiques nouvelles ou, qui s'expriment se, qui plus brillamment qu'auparavant. C'est une bêtise à mes yeux pour l'Angleterre la, que de quitter l'Europe. Le, C'est un problème énorme. Euh, ben, on va voir comment ils vont finalement décider, deal ou pas deal. Euh, je je n'ai pas totalement perdu espoir qu'à un moment ou à un autre, un nouveau référendum puisse dire bah, « finalement, on reste ». Et je personnellement, je sais que ce n'est pas le sentiment de tous en Europe, mais personnellement, j'en serais ravi. Mais c'est très improbable, naturellement. L'Europe continuera son, son projet historique, à mon avis, euh, Brexit ou pas Brexit.